Bonjour et bienvenue, je suis Karine Gudner et je vous lance un défi, 7 jours de méditation avec moi. Alors oui, pourquoi la méditation Ben tout simplement parce que grâce à la méditation nous arriverons à préserver notre santé, à calmer notre mental et à stimuler et passer notre énergie vers l'action. Voilà. Au lieu de se sentir fatigué au travail, de vivre des moments difficiles et de se laisser plonger dans des émotions qui nous permettent de rentrer dans le désespoir, eh bien je vous invite plutôt à en sortir. Et cette méthode que je vais vous proposer pendant 7 jours, ben elle est simple. Vous allez recevoir cette vidéo en vous inscrivant là, en cliquant sur le lien en dessous de ce message et de cette vidéo. Et vous allez pouvoir rentrer sur des techniques de méditation très simples qui ne durent pas plus de 5 minutes et que vous allez pouvoir pratiquer chaque jour n'importe quel moment dans votre vie de tous les jours et c'est ça le défi de la méditation ce n'est pas de rester comme Bouddha en position homme toute la journée ou pendant des heures non c'est pas ça la méditation aujourd'hui nous sommes dans une activité très très très intense nous sommes quasiment tous des hyperactifs nous n'arrivons pas à arrêter de penser, nous avons une vie qui nous stimule sans arrêt. Notre travail, nos enfants, euh, nos amis, notre euh, mental est tout le temps, tout le temps en action. On nous stimule toujours, on nous, nous en demande plus. Mais il suffit de restaurer ce que j'appelle l'inconscient méditatif. C'est-à-dire que même sans qu'on y pense, on arrive à quelques instants, même plusieurs instants dans la journée à méditer sans y penser. Tout comme on peut ne faire que penser à quelque chose d'autre qui nous amène toujours dans le futur, eh bien on peut aussi méditer sans y penser. Et c'est ça le défi cette jours, Alors venez vite vous inscrire là-dessus, là-dessous en cliquant sur le lien. Vous allez apprendre à faire la méditation de l'algue, la méditation de l'arbre, la méditation de respiration ventrale. La méditation de mouvement cellulaire et la méditation de détente ostéo-musculaire. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous allez recevoir. Il y en a peut-être encore d'autres que je vais rajouter au fil du temps. Mais pour l'instant, recevez celles-ci. Elles sont les plus importantes. Vous allez voir, même faire la vaisselle, même se doucher le matin, ça va être une partie de plaisir. Et même une engueulade avec votre patron. À bientôt